Bonsoir, je suis Vlad, Vlad d'origine roumain, vie en, en Belgique, Bruxelles, 14 ans. Mes études roumain, lycée d'art, université d'art, 5 ans j'étais prof. Ouais. prof. Prof de quoi Sculpture, dessin. L'école d'art, lycée d'art. Un an j'étais université comme assistant, et lycée, 4 ans. Après j'ai quitté du Manet pour une meilleure vie. Et exposé ici. <rire> et voilà. Tu dois trouver des gens avec des visages différents, des races différentes qui vont venir chez toi et rester 4 5 heures jusqu'que toi les finaliser et grâce à la photographie parce que non photographie est super high technology tu peux voir tous les détails, tu peux agrandir, diminuer sans fatiguer les modèles. La, la photographie, elle est blanc-noir, soit coloré, c'est pas important. Et de là, tu pars et tu peux faire ce que tu veux. C'est une base. Mais pas faut utiliser la photographie après un modèle pour exécuter, se réaliser une peinture comme on photographie. Là, c'est aucun travail d'artiste. C'est copier, euh, arriver donner un kitsch. J'aime pas la photographie en, en grand, photographier les gens. J'utilise la photographie pour faire moi un truc. Euh, si tu regardes sur chaque dessin, il y a une autre chromatique, des autres couleurs hein, qui n'ont rien à voir avec la réalité. La couleur de la peau, ça ne m'intéresse pas. Parce que toi les yeux bleus, je dois le faire bleu, le rose. J'utilise la gamme des couleurs, sur la gamme des couleurs d'acrylique, pastel, tu as tellement de couleurs. Pourquoi je dois me limiter les couleurs du visage nature Ça, c'est académique, réaliste et je ne suis pas bon. ça. <rire> As des visages verts, des visages avec violet, des visages avec beaucoup de rouge, beaucoup de brun. Ce n'est pas des visages réels. Ici, il y a brun, noir, vert. Et si tu vois, c'est une madame, une main, une madonna, un visage, je cherche l'expressivité de la couleur. Sur le. s'appelle euh... Sur le corps humain. Soit ici. C'est des formes qui n'existent pas en réalité. Je Géométriques, des creux, des volumes, des ronds, mais qui te fait voir une. Nu féminin. Enfin, pas tout à fait nu, c'est des formes féminines grâce à la géométrie et le volume qu'utilise utilise dans la pierre. J'ai continué Dans la peinture, tu utilises des couleurs, des formes, dans la sculpture, tu utilises des, des, des matériaux naturels, tu vois, des, la pierre, la pierre à la base, c'est une, une matière très rude, très difficile à arriver, euh, comme je peux dire, transformer dans des, une harmonie des géométries Creux, ronds, lignes, qui construit une, une, dire, une forme, une sculpture. Ce n'est pas une sculpture, je ne sais pas. Mais en regardant, tu peux avoir déjà une idée. Ah, c'est des formes féminines. Je ne lui donnais aucun nom. Pas une, la muse, je ne sais pas quoi. C'est important. Et c'est quoi ton matériau préféré J'ai une période j'aimais le métal. Maintenant, je plonge. Je fais du métal soudé, maintenant je suis... ça m'est manqué beaucoup de la pierre. Voilà, j'ai fait quelques en fonction du temps, c'est très physique. Là on portrait qui n'a rien à voir avec la réalité, là on a autre nu, là on a Il n'y a pas Je perds, pas de je Pierre, métal, dessin, tout ce que c'est lié à l'art classique. Je ne mets pas de travail en plastique, soit en mousse, je sais pas quoi ces matériaux contemporains. Et le style, ton style, tu dirais quel style tu as Je n'ai pas de style. Je ne peux pas dire que je suis classique, soit expressionniste, soit monteur, soit contemporain, pas du tout. Mais tu as une formation classique à la base Mais dans les, Normalement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec les écoles. Dans mes études des années 90, on devait passer les étapes classiques, Dessin, sculpture, portrait, nu, pour comprendre. Ça peut être classique, euh, académique. Appelais-toi des de, de, de, de tests, qu'on de main, de comprendre l'art moderne. Tu devais être de, de en dessin, en peinture, en sculpture, en argile, en plâtre, Ça dit dire que tu passes le côté moderne. Et tu dois sortir du classique euh, académique, de te débarrasser de ça et de créer des objets sur des peintures modernes. Il reste bien dans la, la période moderne. Et ça peut être expressionniste, expressionniste, cubiste. il a tellement de gain. Je pense que je suis plus moderne que contemporain, rien à voir avec le contemporain. Inspiration, je ne sais pas vous expliquer ce que ça, ça veut dire inspiration. Quand on envie de faire autre chose, quand on envie de manger, t'as faim, tu cuisines comme le sens. C'est la même. J'ai envie de travailler en pierre, je n'ai pas de plan. Mais j'aime les corps humain, parce que c'est lié au corps humain. Je n'aime pas des formes, Contemporain, cubiste, géométrique, juste pour décorer. Inspiration quand je regarde mon visage, ça me parle. Les yeux, les émotions. Aujourd'hui, je fais un dessin. Je le fais. L'inspiration, ton vie fait. C'est ça, l'inspiration. C'est pas parce que euh, j'ai une philosophie dans la tête, je lis des bouquins sur des. je sais pas quoi, quel philosophe le monde, et ça m'a inspiré. De... Non. C'est un. des petits, j'aime bien les visages, les, les corps humains, les croquis. En, en touchant à l'école la pierre, l'argile, j'ai resté dedans. On a commencé à l'école avec des seins peintures. Ça, c'est la première base. Les petites, on fait l'aquarelle. Mon prof, il, fait, il nous a donné les portraits, des mains. J'ai resté dessin. C'est toujours très expressif. Mais je ne peux plus lâcher ça, technique. Pierre, métal, argile, bois parfois, très rarement. L'inspiration, c'est que tu aimes, tu aimes, tu, aimes, tu en jeans. Tout ta vie, tu vas te en jeans. Une inspiration. Tout ça que c'est pour toi. D'où ça vient Elle donne autre chose. <rire>